Oui, c'était une grosse occasion pour Newcastle, toute la plus grosse de ce match. La volée d'Almirón également, mais elle était plus difficile. Alors, comment vous allez, les jeunes les mamies, les papas Qu'est-ce que ça dit Comment vous allez, la famille Malik Malik Viens, s'il te plaît. Viens, viens, viens. Passe par là, par là, par la baie allumez moi Le dernier suit la droite. C'est bon, merci. Grand morceau <rire> Dieu n'a pas fini de travailler Dans ma vie, oh, ma vie Je n'ai pas fini de travailler, oh, dans ma vie, oh, ma vie. Quand moi je parle, je le fais avec assurance. Ma foi est grande, donc je ne parle même pas de chance. Dieu que je prie, est-il le tout-puissant Ce qu'il m'a donné, il va multiplier, oh, je rayonne. Mon nom dans toutes les bouches résonne. Moi que tu vois là, je n'en vis personne. Ce que mon doigt a touché, ma main va attraper. Bientôt le featuring est grimpé. Bientôt, bientôt, bientôt. Alors, depuis le début de l'année, je tiens à vous faire un petit coucou. Vous savez que je ne suis pas à l'aise, je suis, je suis moins à l'aise dans les directs. Voilà, donc, euh, donc je suis je, je suis à vous, posez-moi des questions, parlons un peu papotant. Alors, comme en famille, quoi, comme au quartier, dirais-je. Go <rire> baoulé dit mon pain, quand on m'a volé. Grand-P va tuer. Allez dit. Grand-P c'est un monument. Eh, hey, on va dire, calmez-vous, hein. Grand-P c'est un bon chanteur. Manage a confirmé. Il a fait quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois Manager a confirmé, Manage a confirmé, Manage a confirmé. Ah ouais. Mais lui, il est manager, non? D'accord. Ok, ok, ok, ok. Je lis vos commentaires. Hein. Je lis euh, les commentaires pour savoir ce qui se passe. Exactement. Ok. Eugène Blindé. Mon inspiration, elle est divine. Hein. Là, je suis en train de terminer mon album de 10 titres. Mon premier album. Mecha Mecha. Ah d'accord, Manadja, il est aussi artiste, très bien, d'accord. En tout cas, moi, j'ai du respect pour tous les artistes. Hein. quel que soit euh, leur place, j'ai du respect pour tous les, pour tous les artistes. Qu'ils soient en herbe, qu'ils soient en verre ou en fer. Un artiste, est un artiste. Et il faut respecter les artistes. Voilà, il faut respecter tous les artistes important oui je fais pas de distinction entre les grands artistes et les, et les petits en gros il n'y a pas de petit artistes. Hein. le talent c'est pas c'est pas de la rigolade les gars voilà quelqu'un qui vous fredonne des, des choses et vous en tremblez écoutez c'est un don de dieu oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. <rire> ouais, grand père va faire le refrain. <rire> Allez bien. Y'a pas l'homme. Trop fort. D'accord. D'accord. On va voir ça. On va, voir, on, va, on, va, on va voir ça. Attendez l'album. C'est le plus grand album. Le plus, le plus grand album de la Terre. Dangereux. Mais au moins, deux morceaux pour la galère quand même, les ah. gars. Parce que sans les morceaux d'espoir, sans Dieu, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Hein? Donc, ils ne seront pas ingrats dans la vie. Vous comprenez Je ne peux jamais arrêter de faire les, les morceaux d'espoir. Sur l'album, il y en aura au moins, au moins, au moins, au moins, au moins deux. Voilà, parce que c'est le kérosène que vous connaissez. Ne vous inquiétez pas. Voilà. quand tu écoutes le, le refrain du temps. Car le second nom de Dieu, c'est le temps, ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est ne te presse pas. Petit à petit, un jour, pour toi va sortir le refrain toxique, dangereux. Que peut le veut? Comment?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 Avant, quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant, le boss, c'est moi. Ce que je dis, c'est ce qu'on fait. Enfant de Cyporès, aujourd'hui, mange à la table des rois. Les moments de galère sont de mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, grand morceau. Comment ça Alors, les gars, ne jouez pas les morceaux là. Hein? C'est des morceaux prophétiques. Hein? Il n'aime pas ça, hein? Des morceaux intemporels. Et Dieu merci, les témoignages sont légion. Des gens m'en parlent à travers le monde le monde entier. Quand je crois à des gens, Ah, Kérosent, ta chanson Tant a fait tant dans ma vie. Ta chanson Tant a fait tant dans ma vie. C'est plus que l'argent. J'en suis bluffé. J'en suis même révigoré par moments. Que dirais-je <rire> Pour rien comme ça on te jalouse Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal oh. Tu es gentil, ils sont méchants oh. Toi-même tu comprends rien oh. En réalité, la réalité moi, je te le dis, c'est ta lumière qui domine le quenouaou. Le haut ne le calcule pas. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Oh. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Oh, élevé, toi, tu seras élevé. Oh, oh, élevé, élevé, tu seras élevé. Oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Oh, élevé. Tu seras élevé. Ah. Dieu a fait grâce. On doit lui rendre la gloire. Parce que ces, ces morceaux-là viennent du ciel. Ces inspirations sont divines. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas du jeu. Non. C'est des morceaux en fer. Grand morceau. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas. Il y en a qui ont douté de moi. Mais tout ça parce que je n'avais rien. Quand en vérité, mes amis, moi je viens de loin, très loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, grâce à Dieu. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Jamais. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Iolele, oh, ma vie a changé, oh. Yolélé, oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Iolele, oh, ma vie a changé oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Iolele, ma vie a changé oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles Toujours chez les grands Jamais cité chez les petits Non, non, c'est pas une prétention Ma vie est une bénédiction Grand oh. morceau <rire> Grand morceau Bon Dieu, bon Dieu Papa le tout puissant Oh toi le grand babu, Reçois ma requête Bon Dieu, bon Dieu Papa le Tout-Puissant, oh toi le grand babu, reçois ma requête. Boum, à cause de petits mouvements là, les gens là me regardent mal. À cause de ma propre toile, oh, ils veulent m'étouffer. Bon Dieu, bon Dieu, prends-moi sur ton aile. Fais-moi voler au-dessus de tout danger qui me guette. Bon Dieu, bon Dieu. Papa le tout puissant Oh toi le grand babio Reçois ma requête Oh non non non Ils pourront pas tant que Dieu dit non Ils vont se fatiguer Tant que Dieu dit non Ils vont vouloir me faire tomber oh, Tant que Dieu dit non Konitouré Tant que Dieu dit non Niamien à toi toute la gloire Car je sais que tu me protèges Grand morceau faut pas demander. Dieu est fort que tout. Il n'y a pas de bruit. Tu penses que j'ai l'argent, mais Dieu va faire encore ce que tu vois sur moi là. Ce n'est rien encore. Proclamez les bonnes choses sur vous. Attirez les grâces. Proclamez. Il des, tout est dans la proclamation. Ne tapis-toi pas. Non, non, non, non, non, non, non, Ne te moque point. Tu ne te morfondras point, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'or, c'est le Dieu de l'argent, c'est le Dieu de la gloire, c'est le Dieu de la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas où la là Crie à lui. Dis papa c'est chaud. Salut ce que tu peux. ce que, que tu peux parler autant. Tu penses que j'ai l'argent, mais Dieu va faire encore ce que tu vois sur moi-là, ce n'est rien encore. Tu penses que j'ai réussi, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi-là, ce n'est rien encore. Il dit ce n'est que le début. Ce n'est que le début, ça va recommencer. Ça n'a même pas encore commencé, les gars. On est ensemble. Ça n'a pas encore commencé. Voilà. On est dernier. Oui, mais... Voilà, Steve Kabar. Il faut dire à papa que c'est chaud. Quand on parle à son père, on ne le vous voit pas. On ne vous voit pas son papa. On dit papa, j'ai faim. Papa, donne-moi l'argent. On ne dit pas papa, donnez-moi l'argent. Non, c'est ton père. Tu lui parles en intimité. Papa, c'est mou. C'est comme ça. Elle dit proclame je verrai mon, mon pain qui résonne en 2023. Lâche pas l'affaire à la Ta la coupe a Vont te frapper, hein ha. Ah bah, ma il faut que je me coiffe un peu. Le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabonais. Ça, c'est ma famille, ça. Le Cameroun également. Le Sénégal. Le Burkina. Le Togo. Le Mali. La Guinée-Conakry. La Guinée équatoriale. Ah, ouais, nous voyageons, nous voyageâmes, nous voyageâmes, Dieu par sa grâce. Ouais. C'est ça, l'humilité. Soyons humbles. Soyons humbles, c'est très important, très très très très important. Écoutez, écoutez. Vous savez que les, ch les chansons de, de, de, de kérosène sont intemporelles. Hein? Écoutez. Ouais, l'album arrive. J'ai un beau fiter, hein. Fanny, Co, attends, je vais je, je vous faire écouter un peu. Je veux qu'il fasse un peu mon fit avec Fanny Cola. J'aime beaucoup la chanson. Deux secondes. Voilà. Motivation. écouter euh, qu'est-ce que je vois là? Débat, ouais. Le fit avec Karina style est déjà scellé. Hein? C'est bon, on a déjà fait un fit. Vous savez, dans la vie, quand on vous aide. Quand on, quand on vous a soutenu, soutenez aussi dès que vous pouvez, autant que, pour, autant que vous pouvez. Et euh, moi, je... Je suis toujours prêt pour, pour, pour ça. Donc, Karina Steele, son featuring est bon, euh, qui encore... Mais euh, ben je vois beaucoup de managers confirmés ici. Il n'y a pas de les gars, on hein, gérer ça. On va coordonner, on coordonner. Il n'y a pas de souci. On va gérer ça. On va gérer ça. Dieu est grand. Dieu est grand. Oh, il se déchargé aussi. Merde. Oh. Skep monada déjà il Bon Je vous fais plaisir hein, mais c'est mou. Ouais, ne vous inquiétez pas. On va gérer ça. Je vais savoir ce qui c'est ce qui se passe réellement et puis euh je pense qu'à qu la fin de la, de la, de la, de la discussion, ça ne me dérangerait pas de faire un featuring avec le gars. Elle ma déjà confirmé, on hein, va gérer ça. Hé, hey, débordé, tchors J'essaie de déchargé les gars, sinon euh, c'est un hors-jeu. Vous je voulez écouter une chanson ouais, Le chat, même. Est-ce qu'il peut la faire jouer pendant que le disons non Prochainement, je vous ferai écouter euh, ma nouvelle chanson, l'une de mes nouvelles chansons, une chanson de mon, de mon, de mon, de mon album. Ouais. Ah, le tchad, ah oui, j'ai vraiment aimé ce pays là, vraiment, vraiment, vraiment. Les gens sont tellement accueillants, tellement chaud. Laisse tomber. Non, les Tchadiens, ils ne font pas dans la dentelle. Hein? Ils ne font pas dans la dentelle. Eux, ils t'aiment, ils t'aiment. J'ai même reçu du, du lait de chameau dans des, dans des sortes de gobelets, là. Dans les rues de Ndjamena. Ça m'a ça tellement fait plaisir. Les gens sont naturels. Les mamans, les papas, tout, tout le monde était là à attendre leur fils. Kérosène, le pétrole du village. <rire> Ah là là. Ce serait un plaisir pour moi de, de revenir. Ouais, ça va euh, Coco. <rire> GG Coco de Vino. <rire> Ouais, la mère. La mère c'est comment à toi il dit où « est, Où est le chapeau kérosène ?»« Ah, Djamé, c'est la meilleure commune. Hein? » Il faut toujours être prêt. C'est une question d'organisation. La famille, c'était votre petit coucou, et je pense que ça faisait, ça fait, attends putain, ça me là, ça fait, voilà ah, c'est bon il y a que le point casser le ventre, les abdos, ah, faut pas demander, oui mes frères tchadien, je reviendrai très très bientôt. Très très bientôt. Aïtara Happiness. Oui, comment tu vas Mat Boto. Ça va Alors, il y a ce joueur zipa. il y a Il est Zipa. Vous voyez que c'est un jeu. Zipa. Les de Madou L'exporteur les de Madou positionnez-vous. Positionnez-vous en dupe au soleil. Ouais, c'est carré, c'est carré, c'est carré. C'est carré. C'est carré. Les de Madou Neger, Cristiano Ronaldo, placez-vous. C'est la famille. J'ai le record de perte de lunettes. Je peux perdre trois paires de, de, de lunettes par, euh, par trimestre. Quatre hein? même, je dirais. Allez la famille, c'était moi, c'était votre, votre petit bonsoir. On est ensemble, on est ensemble. Du loup arrive et la fondation Kérosène, très très bientôt, on s'active de façon massive. Vous et moi avons le droit et le, et le devoir de porter assistance à nos plus jeunes, à nos enfants, à nos petits frères. Donc très très bientôt, je vous parlerai plus, plus aisément. De, de, de la Fondation Ké, Kérosène. Je ferai un direct spécial pour ça. Nous sommes 1 million d'abonnés. Imaginez 500 francs par personne. Ça nous fait 500 millions de francs CFA. On peut faire des merveilles. L'opération va s'appeler Tontine. L'opération s'appellera La Tontine. La Tontine. C'est-à-dire chacun aura son heure de gloire. 1 million d'abonnés. 500 francs CFA par personne. Ça nous fera 500 millions de francs CFA. Bien gérés par des huissiers. Afin d'offrir l'agréable à nos petits frères, à nos enfants. Voyez-vous... Non. Je ne vais pas parler du projet là, maintenant. Je pense que spécialement... Je ferai un direct pour. Afin que chacun y mette sa main. Chacun y mette sa, sa main à la pâte. Voilà. Je sais que ma femme, ma femme me Pourtant elle n'est pas loin. Elle me Hein? Miss Diavarati. Pour l'instant. <rire> Voilà, vous voyez, on va, on va faire de belles choses à travers la Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique. Nous ferons de bonnes choses. Nous ferons de très bonnes choses. On va demander simplement 500 francs CFA, 500 francs CFA À tous nos abonnés. Pas plus. Alors maintenant, celui qui veut envoyer plus, ça c'est lui qui verra, tu vois. Voilà. Mais... 500 francs CFA. Nous ne sommes pas pressés, nous sommes, en, nous sommes en train de nous organiser. Au moment opportun, je pense, dans, dans un mois, tout sera calé. On n'aura qu'un seul numéro. Sur le numéro, vous pourrez. Euh, nous sommes en train de bosser, bosser avec les informaticiens. Sur le même numéro, ceux qui ont Orange Money, qui ont MTN Money, qui ont Wave, qui ont Move Money, qui ont tout ce qu'il faut, enverront l'argent sur une application. Donc, tout, tout, tout est en train d'être peaufiné par nos gars. Et je pense que c'est un métier, c'est un travail, ce serait un travail à plein temps pour, pour moi, parce que Dieu m'a mis cela à cœur. Dieu m'a mis cela à cœur. On doit apporter la joie à nos enfants, c'est-à-dire l'utile à l'agréable, en fait. Des aires de jeu, des bibliothèques, des bouquins. L'éducation est une arme. L'éducation est une arme. Voilà. C'est vrai. J'ai chanté. J'ai touché les cœurs. J'ai vu des, des, vu des gens s'émouvoir. J'ai vu des gens être contents. J'ai vu des, des, des gens pleurer. J'ai vu des gens danser. Oui, je rends la gloire à Dieu toujours. Mais on peut faire plus. On peut faire plus en pérennisant tout ça par, par du solide, par, par du physique en fait. où est ce que je veux dire Voilà, au moment opportun, la mère Gégé Coucou, elle-même, elle c'est les, les 5 000 euros qu'elle qu qu virera. On demande 500 francs CFA par abonné. Nous sommes 1 million sur Facebook. Nous sommes 2 300 000 sur Instagram. Vous voyez ce qu'on peut faire Vous voyez ce qu'on peut faire pour les autres vous voyez ce qu'on peut faire Je vous explique une, une, une histoire, ce qui m'a motivé à faire tout ça. Une fois, il y a une jeune fille, et il y, a, il y a une jeune fille qui m'a qui, enfin, qui nous a envoyé un message. Et nous, on a, en, par semaine, on lit un peu les messages pour voir euh, ce qui est important, euh, ce qui est plus important, ce qui est, ce qui est. Voilà. Donc, il y a un message qui a attiré l'attention d'un de mes collaborateurs. Et il me l'a envoyé en capture. Et la jeune fille disait quoi Kérosène, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tes chansons nous bercent, elles nous réconfortent, elles nous donnent l'espoir et tout. Mais je vis près d'une maman qui a trois enfants. Enfin, une famille. Un, un, un, un monsieur et sa femme qui ont trois enfants. Mais les gars, ils ont, euh, je dirais, ils ont le toit. Le toit qui est percé, la, les... La maison en bois. C'est-à-dire, la meuf, elle ne s'est même pas préoccupée pour elle. Elle demandait elle, elle, elle, elle demandait un service pour des gens. Et c'est ça l'humanisme. J'ai été touché, mais vraiment touché. Touché par ce, par ce tact-là. J'ai vraiment été touché. Parce que, à la... Bon, elle, en elle, J'en ai vraiment été touché. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Cette, cette fille, c'est-à-dire, nous, avons, nous, avons, nous, nous sommes allés voir les parents qu'on devait voir, mais elle-même aussi, on a dû faire un geste pour elle, parce que c'est ce genre de personne là c'est ce genre de personnes-là qu'on a besoin. Elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas égoïste. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé. Et ça, c'est resté là dans mon cœur. C'est resté là dans, dans, dans, dans, dans mon cœur. Elle est humaine. Très humaine. Très, très, très, très humaine. Et que Dieu, et que Dieu la bénisse toujours. Que lui donne le mari qu'il faut. Que lui donne les enfants qu'il faut. Cette fille, elle a du cœur. Elle n'a pas pensé à elle. Elle a pensé aux autres. Elle a pensé... À cette, à, à cette famille démunie qui était juste devant ses yeux. Tu vois. Et c'est bien. C'est de ça que le monde a besoin. Portons assistance aux autres. Quand on peut. Est-ce que les parents n'ont pas Facebook Ils n'ont pas Internet Ils n'ont pas de moyens de, de, de, de, de communication Elle a juste envoyé le message et Dieu, Dieu, par sa grâce, comme elle a un bon cœur, le message nous est parvenu. Donc, on va lancer très, très bientôt la fondation Kérosène. Déjà, nous sommes actifs. Nous sommes actifs, mais de façon solennelle, de façon euh, propre. Hmm. On va lancer la Fondation Kérosène. Et je compte sur vous. Je veux une action participative. Je veux, je répète, je veux une action participative. Je veux une action participative. C'est vrai que, que j'y mettrai du mien. Mais je sais qu'ensemble, on fera plus. On fera de grandes choses. Après, sûrement, les, les organisations internationales viendront nous, nous accompagner. Mais pour l'instant on ira nous-mêmes et on les fera. Nous avons mille aires de jeu, mille bibliothèques à offrir à notre pays. Nous avons mille airs de jeu, mille bibliothèques à offrir à nos populations les plus démunies. Et nous le ferons. Nous les équiperons, Dieu par sa grâce. Et avec vous, nous sommes 4 millions D'abonnés sur inter Internet. Je ne mets pas TikTok là-dedans. Je ne mets pas euh, euh, Twitter, tout ça. Facebook et, euh, et Instagram. Nous sommes 4 millions d'abonnés, les gars. 500 francs CFA par personne. 500 francs CFA par personne. 500 francs CFA par personne. On fera de grandes choses. Je vous le jure. On fera de très belles choses. Au moins chacun se sentira humain, je dirais. Hmm? On est ensemble et très très bien. bientôt je ferai un, un, un direct vraiment spécial pour ça. Et on, on, on lancera. Merci beaucoup et que Dieu vous garde. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force. Advienne que pourra. Bye.